Après le cut-test, qui valide la qualité du séchage, un dernier tri est effectué manuellement, afin d'éliminer les fèves plates, collées ou toute autre forme d'irrégularité. Au moment du pesage, chaque sac est parfaitement identifié selon sa parcelle d'origine et la date de récolte. Un sac de 60 kg permettra de produire 45 kg de masse de cacao pure origine et 80 kg de chocolat de couverture noire. Une transformation effectuée par Cacao Tech, le centre de production situé en France, à Château-Renard. L'intégralité de la gamme Tanea est réalisée avec les fèves de la ferme Amboïmen Sud, située au cœur du Sambirano. Leurs arômes, à la fois uniques et parfaitement équilibrés, expriment avec élégance la singularité d'un terroir d'exception.